Salut, c'est Thierry, aujourd'hui je vous parle de quelque chose qui est très très important et qui pose problème et qui retient un paquet de monde dans cet épisode de crise existentielle au moment le plus inconfortable, c'est-à-dire le moment où on ne comprend rien et on n'est vraiment pas bien. Et je vous explique pourquoi ça arrive et comment faire en sorte d'en sortir. Les chercheurs ont fait l'étude de ce qui se passe dans notre tête, de différents états émotionnels, de différentes étapes qu'on traverse, quand dans notre vie il arrive quelque chose d'important. Un décès, euh, à la base c'était le sujet d'étude d'ailleurs, euh, ou un problème, un changement important qui survient. Et de cette étude est sorti quelque chose d'assez intéressant qui est la courbe du deuil ou la courbe du changement. C'est une courbe qui décrit la, notre état d'esprit au fur et à mesure du temps qui passe quand on traverse une épreuve comme celle-là. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'au début, quand quelque chose arrive, quelque chose qui est vraiment important, qui peut notre, impacter notre vie de façon importante, eh bien on traverse une phase de déni, une phase de rejet, une phase de colère. Il nous arrive un problème, on se dit « mais c'est pas possible, non, ça n'arrive pas, ou alors ça, ça, ça ne m'arrive pas à moi ». Et on est dans le rejet, on est dans la colère. Et tant qu'on est dans la colère, tant qu'on est dans le rejet, on n'arrive pas à passer aux étapes suivantes, puisque la courbe montre que, les phases suivantes, c'est une phase de déprime. Bah oui, on déprime et puis euh, il n'y a pas le choix. Bah, il faut assumer ça et il faut aller jusqu'au bout de ce process-là. Parce qu'au bout de ce process-là, il y a ce que l'on appelle l'acceptation. Il est impossible de résoudre un problème si on n'a pas pris des actions pour résoudre ce problème. Il est impossible d'établir un plan d'action pour résoudre un problème si on n'a pas compris le problème. Et il est impossible de comprendre le problème si on n'a pas accepté l'existence du problème. Seulement voilà, il y a des cas où c'est plus difficile que d'autres. Quand on commence dans sa vie à ne pas se sentir bien, à se poser des questions, à avoir beaucoup de doutes à propos de beaucoup de choses, on est probablement à l'approche où on a probablement amorcé un processus de crise existentielle. Quand c'est comme ça, on passe par cette phase de déni. Parce que c'est un changement qu'il faut qu'on gère et, et donc la courbe s'applique on passe par cette phase de colère, de rejet, de déni. Et elle fonctionne comment Eh bien, on commence à pas bien aller, et au bout d'un moment, on s'en rend compte, et euh, puisqu'on s'en rend compte, eh bien, on analyse un petit peu la chose. On, on se demande, on, on cherche à savoir pourquoi on se sent pas bien. Et quand, dans sa vie, on a la chance, en fait, que tout aille plus ou moins bien, la, la, la famille, ça va, la santé, ça va, les enfants vont bien, si on en a euh, notre femme et notre couple va bien si on est en couple enfin le boulot ça va enfin a priori on a toutes les bonnes raisons du monde que pour être heureux malgré tout on ne se sent pas bien donc on se rend compte de ça, on analyse, on se dit « Tiens, j'ai des drôles de sentiments, ça va pas forcément très très bien, pourquoi ?» Et on fait le bilan, le boulot, ça va, la santé, ça va, et ainsi de suite. Et on se dit, on en arrive à la conclusion que il est possible qu'en fait, le problème soit dans la tête. Oui, mais si c'est le cas, si mon problème, il est juste dans ma tête. Si le problème, il est juste dans ma tête. Alors, à ce moment-là, j'ai aucune raison d'être malheureux. Et donc, on essaye de se raisonner. Et le pire, c'est qu'en fait, ça marche Malheureusement, parce que en règle générale, oui, en effet, on se raisonne et on est plutôt bon pour faire ça, pour se raisonner, pour, pour remettre sur le côté les problèmes. Et ici, ben, malheureusement, ça joue contre nous. Donc on se raisonne, on se dit qu'il n'y a pas de raison qu'on soit malheureux, et on devient moins malheureux. Seulement voilà, ça tient pas dans le temps. Parce que quand un processus de crise existentielle s'est mis en route, il revient toujours par la porte ou par la fenêtre. Soit il va s'exprimer en vous, tout doucement, vous imposant des choix de vie qui ne sont peut-être pas les bonnes, qui sont peut-être même voire destructeurs, soit, ben, vous allez régulièrement revenir dans des épisodes de déprime, des épisodes pendant lesquels vous vous sentirez moins bien. Et donc, vous devez absolument passer par la phase acceptation, par voir les choses en face. Le piège, il est là. En crise existentielle, souvent, on ne comprend pas pourquoi on ne va pas bien, du coup, on pense qu'on va bien, et que c'est juste de notre tête et cet état-là peut durer et durer et durer et ça peut prendre des années et on déprime et on s'enfonce de plus en plus dans un marasme émotionnel sans nom donc il est important si on ressent ce genre de sensation si on a l'impression que quelque chose ne va pas et que c'est un sentiment récurrent c'est quelque chose qui revient avec force il ne faut absolument pas nier ça il faut accepter que quelque chose se passe même si on ne le comprend pas on n'est pas obligé de comprendre un problème pour en accepter l'existence. Et accepter l'existence du problème, ça va être la clé qui va vous permettre de mettre en place les mécanismes de réflexion qu'il faut pour tout doucement comprendre et pour pouvoir prendre des actions. Sans ça, vous êtes vraiment voué à ne pas être heureux pour une période assez longue. Si vous voulez plus d'informations, plus de détails là-dessus, si vous voulez en savoir plus sur cette fameuse courbe du deuil, et bien alors à ce moment-là, je vous invite à télécharger mon livre. C'est gratuit, il est disponible gratuitement en téléchargement libre sur mon site. Je vous mets le lien euh, en description. Pour le reste, si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille de la liker, et puis de me laisser des commentaires parce que ça m'alimente pour la suite. Voilà, ben je vous souhaite une bonne journée, n'oubliez pas que le bonheur est dans l'action. Salut